Bonsoir mes chers élèves de la classe de c 1 Alors, on l'a déjà vu en classe la leçon de conjugaison le présent du verbe être et avoir. Voici la conjugaison du verbe avoir au présent. Suivez avec moi s'il vous plaît et essayez de lire. J'ai Tu as, elle a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. J'ai, tu as, elle a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. C'est le verbe avoir au présent. Le verbe avoir veut dire tout simplement la possession, comme l'exemple de j'ai un silo, tu as un cartable, elle a un crayon, elle a une poupée, on a une voiture, nous avons une maison, vous avez des livres, ils ont des histoires. Elles ont des, des jouets, par exemple. Pour le verbe être, veut dire l'existence. Et aussi, elle sert à l'écrire. Par exemple, je suis. Je suis content, Tu es. Tu es mon ami. Il est. Il est mon voisin. Elle est. Elle est ma voisine. On est. On est heureux. Nous sommes. Nous sommes des élèves. Vous êtes. Vous êtes là. Ils sont. Ils sont absents. Elles sont. Elles sont absentes. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. En est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles. Sont. Je suis. Tu es, elle est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. C'est le verbe être, veut dire l'existence, elle sert aussi à l'écrire. Alors maintenant, je vais vous donner la correction de ces activités pour comprendre mieux la conjugaison de ces deux vers avoir et être au présent. Allons-y. Et suivez avec moi, étape par étape. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici Je souligne. Je souligne. Le verbe est écrit sans infinitif. D'abord, la lecture. J'ai un nouveau régime. Très bien. Nous sommes en bonne santé. Oui, c'est bien. Et là, des médicaments dans sa poche vous êtes très sportif <coughs> ces fruits sont très bons pour la santé alors je prends la règle et je séligne les verbes j'ai Som A et son et j'écris ici euh, l'infinitif de chaque verbe conjugué. Alors pour je, on dit avoir. Pour somme, on dit être. Pour a, on dit avoir. Pour être, on dit être sans être aussi. J'ai un nouveau régime. J'ai et, c'est le verbe avoir. Nous sommes en bonne santé. Sommes sommes c'est le verbe être au présent. Elle a des médicaments dans sa poche. A c'est le verbe avoir. Être, être, est Être c'est le verbe être. Vous êtes très sportif. Ces fruits sont sont Très bonnes pour la santé, c'est le verbe être On continue toujours mes chers élèves Deuxième activité Je complète avec le verbe avoir au présent Un petit rappel Le verbe avoir au présent dit J'ai Tu as il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. J'ai, tu y as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. Je complète avec le verbe avoir au présent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici Qu'est-ce qu'on doit mettre pour tu c'est bien, tu as. Pour ils, c'est bien, ils ont. Pour nous, euh, bon, tu as des fruits frais. Ils ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Nous? c'est très bien nous avons nous avons un nouvel hôpital dans notre ville il c'est très bien et là elle a appelé le médecin tu as des fruits et frais ils ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. Et là, elle a appelé le médecin. Alors ici, je complète avec le verbe être présent. Euh, Qu'est-ce qu'on doit mettre ici C'est très bien, je suis... Je suis heureux de te voir en bonne santé. Bon, temps. Hmm, nous. C'est bien. Nous sommes. Nous sommes chez le dentiste. Il. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici bien ils sont et sont à la classe ils sont à la salle de sport vous oui c'est bien c'est très bien vous êtes un peu fatigué alors pour le verbe avoir au présent regardez bien tu as des fruits tu as des fruits frais tu as le verbe avoir. Elles ont de la chance d'aller à la piscine du lieu. C'est le verbe avoir aussi. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. Et là, appelez le médecin. Pour le verbe être, on dit je suis. Je suis heureux de te voir en bonne santé. On dit nous sommes. Chez le dentiste, on dit elles sont. Elles sont à la salle de sport. On dit vous êtes. Vous êtes un peu fatigué depuis une semaine. Voilà. On continue, mes chers élèves. Alors, complète avec être ou avoir au présent. Alors, c'est un peu difficile. On ne sait pas, est -ce que est... On ne sait pas exactement quest ce qu'on doit mettre ici. Est-ce que c'est être ou avoir Mais, on va lire d'abord les phrases pour comprendre. Il, des cadeaux pour tout le monde. Ah oui, c'est le verbe avoir. Ils ont. C'est la possession. Vous dire, ils possèdent. Ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elle Oui, c'est bien. Elle sent. Elle sent en retard. Je suis en retard. Elle est en retard. Elle est en retard. Elle sent en retard. C'est le verbe être. Elle. Elle est toujours. Elle est toujours en bon centre. Je suis toujours en bon centre. C'est une description. C'est très bien. C'est le verbe être. Oui, oui, oui, il est là. Elle a mal. Elle a un peu mal. J'ai mal. J'ai un peu mal. C'est le verbe avoir. Avoir mal. Oui. <coughs> Alors, elles ont des cadeaux pour tout le monde. C'est le verbe avoir. Elles sont en retard. C'est le verbe être. Elle est toujours en bonne santé. C'est le verbe être. Elle a parfois un peu mal aux dents. C'est le verbe avoir. Alors ici, je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Allons-y, on va faire ensemble cet exercice. C'est le dernier exercice de la révision des verbes avoir et être au présent. Je dois répondre aux questions suivantes par une phrase. Par exemple, où « Où es-tu »« Où es-tu »« Je suis chez mes amis. »« Je suis chez mes amis. » C'est le verbe « être ici. »« Alors, avez-vous peur ?»« Oui, j'ai peur. »« Oui, j'ai peur. » Par exemple, j'ai peur de sortir la nuit parce qu'elle fait noir. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Où sont tes parents On dit, par exemple, mes parents sont là. Ça veut dire à la maison. Mes parents sont là. Mes parents sont là. As-tu faim Oui, j'ai faim. J'ai besoin de manger. J'ai faim. C'est le verbe avoir. Oui, j'ai faim. Où est ta mère Ma mère est chez ma tante, par exemple. Voilà, ma mère est chez ma tante. Où es-tu Je suis chez mes amis. C'est le verbe être. Avez-vous peur Oui, j'ai peur. C'est le verbe avoir ici. J'ai. Où sont tes parents Mes parents sont là. As-tu faim Oui, j'ai faim. Où est ta mère Ma mère est chez ma tante. Vous pouvez écrire des phrases comme celle-ci. Si vous voulez bien. Alors, mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. J'espère que cette séance est bénéfique par la plupart des élèves. Vous avez bien compris maintenant la leçon de conjugaison, le verbe avoir et être au présent. À très bientôt.